EnvisionU vous souhaite la bienvenue. EnvisionU est un référentiel d'outils et de ressources fondés sur les cours et conçus pour aider les étudiantes et étudiants à gagner en confiance, à réussir leur transition vers l'université, à établir des liens significatifs entre leurs études et leurs objectifs et à acquérir des compétences et de l'expérience utile, notamment à la transition vers le marché du travail. Grâce aux ressources d'EnvisionU, les étudiantes et étudiants acquièrent des compétences de transition essentielles comme la réflexion, l'autorégulation, la capacité de travailler en équipe et la capacité de transférer leurs connaissances en établissant des liens significatifs entre les cours, leur domaine d'études, leurs aspirations professionnelles et le monde qui les entoure. Ces compétences de transition s'acquièrent selon un mode spiralaire et itératif qui compte quatre stades compréhension, développement, application et avancement des connaissances et de l'expérience. La présence renouvelée d'EnvisionU dans un ou plusieurs cours permet aux étudiantes et étudiants d'améliorer constamment leurs compétences au fil d'activités échafaudées et des rétroactions obtenues chaque fois. Les premières activités établissent les fondations conceptuelles nécessaires à la réussite des études universitaires et préparent les étudiantes et étudiants à d'autres activités dont la complexité croît à mesure du programme d'études. Les exercices renforcent leur conscience des compétences nécessaires à la transition en les invitant à réfléchir à l'incidence de leur cours sur ces compétences et sur leur centre d'intérêt, à explorer les carrières que leurs cours leur font découvrir et à établir des liens significatifs entre un apprentissage expérientiel lié à ces cours et les possibilités de la vie réelle. Enfin, des activités plus poussées guident les étudiantes et étudiants dans la création d'un réseau de contacts dans leur domaine d'intérêt le développement de leurs compétences, l'acquisition de méthodes et d'expériences en résolution de problèmes et l'établissement de plans réalistes qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs professionnels. La suite, EnvisionU, est constituée de ressources ouvertes interactives comme des activités H5P, des documents infographiques, des fiches d'astuces et des vidéos en français et en anglais. L'enseignante ou l'enseignant peut modifier et adapter le tout en fonction de ses cours sur le site Web d'EnvisionU. Les étudiantes et étudiants y ont accès par l'intermédiaire d'Class e ou directement dans le manuel en ligne d'EnvisionU dans PressBox. Grâce à l'intégration d'EnvisionU dans les cours, chaque étudiante et étudiant, peu importe ses études antérieures ou son degré de confiance, peut améliorer ses chances de succès en développant le sentiment de pouvoir agir sur ses apprentissages en acquérant à cet égard des compétences qui sont hautement transférables pendant toute sa vie et des capacités de leader qui lui sont propres.